Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir, euh, aujourd'hui ça va être un format de vidéo euh, tel quel, euh, je suis détruit, euh, je suis fatigué, j'ai à peu près 3 euh, trois, euh, trois bras qui me poussent dans le front, c'est pas très joli à voir, donc ça va être très court, ça va être très court, aujourd'hui on va regarder l'évolution, de ma deuxième grow avec vous. Donc c'est toujours sous ma Spider Farmer SF1000 et la variété de cannabis c'est Wet Panties et cette génétique a été euh, créée par Bl Blue Dream King génétique. On peut le retrouver sur Instagram BDK génétique. Très surpris euh, de, de l'évolution de cette grow. Euh, on se rappelle que c'est euh, quatre graines de cannabis régulières, donc on avait des possibilités d'avoir des plants mâles. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment des femelles pour avoir des cocottes. et elles sont collantes. Euh, très collantes. Je n'y toucherai pas. J'ai touché une fois euh, sans faire exprès. Et puis, euh, vraiment, vraiment très, très, très, très sticky. Donc, euh, c'est très encourageant. Euh, mais pour un chasseur de phénotype comme euh, me le dit mon nouveau nom sur YouTube, vraiment pas fier de moi. Euh, J'ai même pas coupé de clone. J'ai même pas pris de clone, euh, je me suis dit Wet Panties, euh, c'est fait avec des variétés que je suis pas trop sûr euh, d'aimer ça à long terme. Euh, il y avait du Blueberry là-dedans, mais je pense que c'est une chance que j'ai pris qu'il fallait pas que je prenne. Donc, on va aller voir ça de plus près. Euh, ce qui se passe là avec mes Wet Panties, on est en, dans le milieu là, de la troisième semaine de floraison. Donc, on va aller voir ça immédiatement. Et voilà, voici ma Spider Farmer SF 1000 là, qui fait un excellent travail, qui fait pousser mes quatre Wet Panties. Wet Panties, c'est la variété, j'ai mis mes euh, plants dans des 5 gallons. on est présentement là, en troisième semaine de floraison. Vraiment, vraiment satisfait là, euh, de ce qu'on a présentement. J'ai utilisé le cordage, hein, on appelle ça aussi le Scrog, première fois de ma vie j'utilise ça. Euh, si on regarde, on regardez comment c'est tout twisté. Les, les, les, les, euh, les branches. Vraiment, là, euh, faites mon possible pour euh, utiliser tous les carrés. Vous pouvez voir ici, là, c'est un peu vide. Peut-être ici aussi, ce carré-là est un peu vide. Pour ce qui est du reste, là, vraiment, vraiment content. Euh, J'ai accroché une bode tantôt, là, et puis c'est vraiment, vraiment sticky, vraiment collant. Et puis, j'ai pas pris de clon, j'ai pas pris de petites boutures avant de mettre ça en floraison. Quelle erreur! Euh, si on est un chasseur de phénotypes et qu'on qu veut trouver la perle rare, il faut qu'on prenne des boutures. Je l'ai pas fait. Pourquoi? Je me suis dit, ça se peut pas que je fume du wet panties. Il y a du blueberry là-dedans. Blueberry, c'est fruité. Euh, je trouve ça très agréable. Fruité, sucré. Mais moi, j'aime Diesel, Gazi, et puis j'ai un, un peu peur de retrouver ça dans le Wet Panties. Euh, on sait que le Wet Panties, c'est fait avec le Blueberry French Toast et du euh, French Panties. La grosse différence dans cette grow, par rapport à mon ma première grow avec la lumière SF, 4000 de Spider Farmer. Eh bien, c'est la manipulation du plan. Euh, ici, j'ai enlevé, j'ai fait de la défoliation après deux semaines de floraison. C'est ce que j'avais fait dans ma première grow, mais la grosse différence, c'est que dans ma première grow, j'avais beaucoup, j'enlevais des feuilles pour pouvoir laisser la lumière entrer dans le plan. Beaucoup. J'enlevai une dizaine de feuilles une journée, le lendemain, 3-4 feuilles. Beaucoup, beaucoup de, de, de petits touch-ups. Je vais la mais cette grow là je n'y ai pas touché. J'ai coupé, j'ai fait de la défoliation ici. J'ai tout enlevé le bas de plan pour ne pas avoir des petites cocottes, des bouts de, des petits. des cocottes popcorn. Et ça va donner plus d'énergie euh, à la plante. Pour et plus de nutriments pour les buzz du haut qui ont plus de lumière et qui ont plus de cannabinoïdes. Donc, moins de manipulation. Donc, j'imagine j'imagine que ça va faire du bien à la plante de ne pas toujours se faire là, euh, arracher des feuilles. Et la deuxième chose que j'ai faite, beaucoup mieux que ma première grow c'est le rythme auquel je les ai arrosés. J'ai vraiment attendu que la terre soit sèche. La terre sèche. Euh, vraiment, vraiment, euh, j'ai fait ça vraiment comme un professionnel. Euh, j'ai... J'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci. Donc, je suis tellement occupé que quand je voyais que les plantes avaient besoin d'eau, j'en donnais. Tandis que euh, la première grow, j'avais plus de temps libre. Et puis, je, je la regardais pousser. Je, je voulais tellement y donner euh, de l'amour, de l'attention. Je voulais tellement que ça fonctionne. Que dans le fond, je donnais trop d'amour, peut-être. C'est sûr que là, cette grow-là n'est pas terminée. Euh, J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Même si ça donne un très bon résultat, est-ce que c'est à cause de la génétique? Est-ce que c'est à cause de ces fameux wet panties-là? Plusieurs choses sont à, à considérer. Mais quand même, euh, c'est pas la même lumière que j'ai présentement. La même compagnie Spider Farmer. Mais quand même.. Euh, on a des buds! On a des buds, on a des buds. Et puis euh, c'est du sérieux quand même! C'est.. On sait que du pot, c'est du pot? Non! Du weed c'est du weed? Non! Non, il y a du qui est différent avec d'autres sortes de oui vous savez très bien, les buzz sont différents, les arômes, les goûts. Qu'est-ce qui va arriver avec le Wet Panties, puis c'est quatre plants, hein? puis regardez, ça ressemble vraiment, donc c'est vraiment quatre phénotypes qui vont avoir sûrement des petites différences au goût. On connaît là, euh, on connaît pas encore les, les variétés que j'avais fait pousser dans la première grow, ça sent bien les vidéos, j'ai déjà sorti la vidéo, mon couche couche. Mais il y a aussi des vidéos, là, mon Purps numéro 1, mon Purps numéro 2 qui s'en viennent. Et puis, ces deux Purps, là, que j'avais fait pousser. Deux phénotypes différents. Un goûte la lavande, un peu. Et puis, l'autre, c'est plus la gomme ballon aux raisins. Donc, dans ces quatre wet panties, là, ça va être quoi, les petites différences? Vraiment, vraiment hâte de voir le résultat final. Donc, on est en troisième semaine et demie de floraison. On va se rendre... Euh J ai, j ai, j ai... Ben, on va regarder les trichomes, On va regarder les ne peut pas dire oh, je vais attendre à 8, 9 ou 10 semaines. Il faut regarder les trichomes de près avec un petit microscope. Et là, on n'aime pas que je fasse des montages, donc je vais tenter de faire une acrobatie. Et puis là, j'étire, j'étire le temps. Et voilà! C'est ce que je voulais vous montrer, le microscope, là, qui est vraiment très efficace. Je me suis procuré ça sur Amazon. Écoutez, euh, le premier 15 minutes, je pensais m'être euh, fait avoir. Soyez patient, c'est un excellent outil. On regarde les trichomes, voir s'ils sont laiteux ou bien euh, ambrés. Hein? Ambrés, là, c'est un petit peu plus foncé. Euh, brun pâle, brun foncé, ambré, comme le sirop d'érable ambré, hein? c'est-tu bien dit? Donc, quand les euh, trichomes sont ambrés à 33%, c'est peut-être le temps là, de couper nos plants. Mais il faut faire attention, parce que les trichomes sur les buds du haut sont plus avancés que les buds du bas. Mais dans cette situation-là, il n'y a pas vraiment de buds en bas. Donc, je vais quand même me fier aux buds sur le dessus. Euh, j'avais plusieurs plans dans ma première grow, différentes variétés. Il y aurait eu les Gorious Gittles qui aurait fallu que je coupe en premier. Mais j'avais utilisé ma tente pour faire sécher. Donc, il a fallu que je prenne une décision et les couper toutes en même temps. Tous en même temps. Donc, ici, les Wet Panties, j'imagine qu'ils vont être prêts tout en même temps, donc peut-être qu'on va se rendre à moins que 10 semaines, n'oubliez euh, pas que moi je calcule euh, toujours là, les. mais euh... ben, c'est ça, on laisse ça comme ça, on continue, donne un pouce à la vidéo, écrit un commentaire, merci encore à Spider Farmer avec la SF1000 qui nous donne des cocottes, abonnez-vous sur mon Instagram, et ça va me faire plaisir de vous parler en privé sur Instagram. Je vous adore. À la prochaine.